Mais non maman, ils ne t'ont pas volé tes bijoux. C'est moi qui les ai vendus. T'avais besoin d'argent. Mais si. Pour que tu aies une chambre seule, c'est plus cher. Bon. Je raccroche. J'ai des choses à faire. Oui, je tiens à toi. Oui. Bon, allez. I « Maman, je t'ai dit que j'avais des choses à faire. »« Ah, Richard ?»« Non, toujours pas. »« Je crois que j'y arriverai jamais. Bah, »« Tu sais, je suis au premier. »« Alors, je vais avoir qu'un ticket pour un fauteuil roulant. Hein. »« Bon, allez, écoute, là, je vais essayer de tester les limites de mon pompage. Allez, j'ai eu, j'ai On y va. Et voilà, allez, c'est ton tour. Tata. Le prochain. Alors, le prochain. Il s'agit d'un certain Gérald, 65 ans. Okay. Ça va être facile. On est parti? Attendez Entrez Entrez Entrez Asseyez-vous Vas-y Whisky, rhum, thé, café Un café, je, je... Café Je le sens pas Je sais pas si C'est trop cheval C'est une personne âgée Il savait qu'on allait venir Si vous saviez, depuis combien de temps j'essaye. J'ai fait alcool, médicaments... Je me suis même remis à la course, malgré l'opposition formelle de mon cardiologue. Je comprends pas pourquoi vous voulez en finir comme ça. Et chacun a ses raisons. Euh, je vais pas vous expliquer les miennes, hein. c'est pas intéressant, vous savez. Très bien, on va respecter votre volonté. Attends, s'il te plaît, viens, on y va, je le sens pas. Je le sens pas. Viens, on se va, je le sens pas. On va respecter votre volonté. Par contre, pour l'argent, comment on s'organise Parce que... Euh, ne me faites pas ça. Tout s'achète. Sauf la mort elle-même. Et vous savez que c'est très difficile de mourir. Ça fait un mal que j'essaye. Et je vais finir par me croire immortel. Et si ma mère n'était plus de ce monde, il y a longtemps, je me serais mis sous le train. Votre mère est toujours vivante. Je comprends. Vous voulez une mort digne et propre, c'est ça Amen. Non mais tu te fous de ma gueule, là Chérie, arrête. Qu'est-ce qui t'arrive Je, je pas savais pas que je pouvais compter sur vous. Oh, con, alors, hein. mais, mais ce Oh, les cons, alors Mais qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu Je suis maudit, moi Je, je suis... Je suis Bodhi, Bodhi, oui, maman. <Momo. coughs>